Madie, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce qui me concerne, le moral est meilleur que la dernière fois, je dois dire. C'est vrai que quand on voit la réaction des Italiens qui se battent de toutes leurs forces contre l'injection obligatoire, ma foi, c'est vrai que ça donne espoir que les Français réagissent également, si jamais. C'est la même chose arrivée en France. Et puis, les aides soignants Martinique, ma foi, ont eu gain de cause, hein, puisque c'est pareil. Eux aussi, on, on leur a imposé l'injection pour aller au travail et finalement, ils ont été solidaires et ont réussi à empêcher cela. Donc, il n'y a plus de passe pour eux pour aller travailler. Donc, c'est une victoire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment rester solidaire. Et c'est bien le problème en France, puisqu'il y a toujours des divisions, n'est-ce pas Je ne vous apprends rien. Et pourtant, la solution passe vraiment par l'unité. C'est comme ça qu'on pourra avoir une cause. Bon, en tout cas, c'est vrai que j'ai une morale qui est un petit peu en, en hausse. Donc j'en profite pour poser la question par rapport au secret médical pour les enfants. Vous savez hein, que euh, ça doit être débattu au Sénat le 28 octobre. Hein. Est-ce que les directeurs d'établissement, etc., enfin l'administration en général, pourra avoir accès au dossier médical des élèves de, de plus de 12 ans pour voir leur statut médical ou leur statut vaccinal alors on va regarder ça tout de suite, est-ce que ça va passer Ah, j'ai une carte qui vient de se retourner tout de suite, je vous la montre. Alors ça peut déjà être la, la réponse, hein, euh, blocage, report, retard. Bon, je vais quand même faire les tirages, mais j'ai l'impression que la réponse déjà, c'est que ça va être bloqué. Mais on va regarder. Alors je prends mon grand oracle, j'ai commandé deux autres jeux de cartes qui devraient arriver demain. Je vous en laisse la surprise, j'aime bien innover de temps en temps. Voilà, donc je vous ferai certainement d'autres tirages la semaine prochaine pour tester un peu ces jeux. Alors, on va rester sur le Sénat, donc le 28 octobre. Voilà. Alors, est-ce que ce projet va passer Donc, ah bah tiens, sans surprise, écoutez, je, je retourne encore... Euh, enfin, je... Euh, non, bah c'est pas je retourne, excusez-moi, j'en parle en français aujourd'hui. Je retombe encore sur la roue et sur la Vierge. Donc, il y a une espèce de protection quand même, hein. Hein, La Vierge protège les enfants. Moi en tout cas, donc euh, j'ai bien l'impression qu'il y a une protection pour ça. Alors, on va quand même aller faire le tirage. Alors, est-ce que le projet va passer? Voilà. Alors, pour le dire la vérité, j'avais fait le tirage déjà hier et puis je me suis aperçu que j'avais mal cadré les cartes. Donc, je vous refais le tirage. Hein. Tant pis, ça m'apprendra. Alors, l'homme. Le compromis, le désert et la, euh, la révélation. Bah justement, la révélation, c'est quand on accède à des données sensibles. Hein, donc, euh, oui, les secrets révélés. Donc, effectivement, le, le, le dossier médical. Alors, l'homme, ça peut être le directeur d'établissement, par exemple. Hein, qui, euh, qui pourrait avoir en premier lieu, justement, accès au dossier des enfants. Donc, privation, privation bah, ça veut dire qu'à mon avis, il euh, n'y aura pas. Hein, il n'y aura pas accès aux données cachées, même si de l'autre côté, ici, les, les sénateurs ou le gouvernement, ou plutôt le gouvernement, considèrent que c'est nécessaire. Hein. Bon. Donc, a priori, non. Hein. Mais bon, on va quand même remettre des petites cartes dessus, notamment ici et là. Voilà. Là et là. Alors, vous voyez, j'ai la stérilité. Bon. Là, l'hiver, ouais, donc ils voulaient mettre ça en route euh, rapidement, hein, parce que l'hiver, on y arrive. Là, ce serait intrusif, hein, donc c'est bien le directeur d'établissement qui, euh, qui jouerait le rôle de l'intrus, puisque le lierre, c'est l'intrus, ou c'est ce qui, en fait, c'est ce qui serre c'est ce qui ligote, mais là, c'est vraiment l'intrusion, donc ce serait absolument euh, non, euh, comment dire... Euh, euh, non correct, je trouve pas le mot, hein, excusez-moi, parfois j'ai pas le mot en, en français, ça m'arrive en allemand, mais j'ai pas le mot en français, voilà, c'est là qu'on qu vieillit, enfin bon, ouais, ce serait trop intrusif, voilà, hein, ce, serait, euh, ce serait pas correct. Et donc là, voilà, donc effectivement, prise de réflexion, mais à mon avis, ça passera pas, j'ai stérilité, hein. Études, hein. étude, en fait, prise de réflexion, étude par rapport euh, aux révélations, c'est le secret médical, ça. Hein. C'est toutes les études, c'est tout, tout ce qui est, tout ce qui est enregistré en fait, hein, euh, par rapport au dossier des enfants. Mais bon, regardez, j'ai quand même euh, privation, stérilité. Bon, pour moi, ça passe pas. Non. Je, franchement, non, je pense pas. On va encore remettre encore une carte. Bon, voilà, c'est... Euh, alors, la glace, c'est... Voilà, c'est un projet qui a été fait comme ça, mais qui ne durera pas, quoi, de toute façon. Ça se casse, hein, ça fond. Alors, ça fond, on va dire, plutôt plutôt que ça se casse, ça fond. Donc, le, le truc, il est en train de se défaire, quoi. En gros, c'est ça, hein. ouais. Moi, je ne le vois pas passer. Bon. Bon, bah ça, justement, pourquoi est-ce qu'ils font, ils ils font ça Bah justement, c'est pour voir le statut euh, euh, si les enfants ont reçu leur petit... Euh, leur petit aiguillon, là, c'est tout, hein. Et puis, après, ma foi, c'est pour les discriminer, tout ça. Mais hein. c'est quand même... Ouais, donc, effectivement, ils veulent mettre ça au point rapidement, vous voyez. Hein. Mais non, il y a vraiment un dilemme. Alors, en fait, il y a deux choses qui viennent me dire, qui, que je vais d'entendre pardon, qui, qui me viennent en tête. Bon, c'est de ralentir un peu le rythme aujourd'hui. Il y a d'une part le fait qu'il faut regarder si effectivement le statut de l'enfant. Donc, s'il si a reçu son petit aiguillon, là, vous avez compris. Et d'autre part, ça veut dire aussi qu'ils ont l'intention euh, d'ouvrir l'injection pour les enfants. Mais cette fois, je ne parle pas des enfants de plus de 12 ans parce que c'est déjà ouvert à ce niveau-là. Mais là, le jeu me dit que en plus, par rapport aux autres enfants, aux plus petits enfants, euh, il va y avoir ouverture aussi de, de, de, de l'injection. Et que là, euh, il va y avoir effectivement une prise de décision hein, qui va conduire à un défi. En fait, c'était ma deuxième question. Donc, c'est si bien, le je jeu anticipe. Hein, donc, en fait, j'ai déjà la réponse à la première question. Sinon, il n'y aura pas accès au dossier médical des élèves. Et la deuxième question, c'est qu'ils vont vouloir euh, imposer, ou en tout cas, on va dire ouvrir la vax. Peut-être pas imposer, mais ouvrir la vax aux, aux petits-enfants entre 5 et 11. Et que là... Et que là, ça va entraîner quand même un gros dilemme. Euh, parce que c'est quelque chose qui est complètement nouveau, là. Hein. Il y a le défi, il y a l'expérience. C'est aussi le, le en fait, fait qu'on ne sait pas exactement on sait pas ce que ça va donner. Hein. Hein, ça, c'est les, les fameux effets. Hein. Et donc là, à mon avis... Ouais, alors, on a les foyers. Ouais, donc, vous voyez, les foyers, c'est aussi les familles, hein. Qui vont en fait dire non il ya une rupture là bon bah ça se fera pas donc on va quand même refaire un autre jeu pour être sûr mais enfin avec ce jeu là j'ai pas trop de doutes on va regarder avec le, le 32 si euh, donc le, le secret médical va être levé ou pas en tout cas j'ai le grand oracle français qui me dit non on va quand même proposer la question rapidement avec le 32 voilà mais moi j'ai vraiment pas l'impression alors, en fait, le premier tirage que j'avais fait hier me donnait la même chose. Alors, 9 de cœur, 10 de trèfle, c'est toujours pareil. Il y a toujours des gens qui sont pour. Hein. Alors, est-ce que le projet va passer à l'Assemblée euh, Non, pas à l'Assemblée, au Sénat, pardon. Au Sénat. Ouais, valet de pique, bon, déjà. Bof. Bon, vous avez les enfants, là. Hein. Alors, les enfants, les ados, en fait. Hein. Ça, c'est plutôt la carte des, des ados. Les enfants, c'est une autre carte. Bon ben là, valet de pique, roi de pique, non, ça ne passera pas. Ça, c'est effectivement tout ce qui est officiel. Là, oui, c'est les démarches qui vont être faites en ce sens. Hein. Donc oui, ils vont en débattre. Hein. Donc c'est bien une démarche. Mais euh, bon, non, les deux là ensemble, non. Franchement, je ne crois pas. Hein. Non, des cartes comme ça. Voilà, là, on a les. Alors, là, on a les enfants aussi. Donc, on a les ados, les enfants, bon. 12. Hein. À 12 ans, on n'est pas encore un ado. Mais enfin, donc c'est pour ça que j'ai les deux, en fait. Hein. Ok. Ouais. Voilà, ça, c'est le secret. Vous voyez, ça passe pas. Hein le 10 de pique, c'est la carte du secret. Hein. <rire> ben non, avec la dame de carreau, ça ne passera pas, à mon avis. Et le, le valet de pique, non plus. Bon, bon, on a notre réponse. Donc, non, pour moi, ça ne passera pas. Alors, j'avais envie de vous faire un autre petit tirage aujourd'hui. Euh, on va reparler de cette fameuse obligation euh, vax. Hein, puisque après tout, euh, ils l'ont fait passer en Italie, n'est-ce pas, avec les conséquences que l'on connaît, que j'évoquais au début. Donc les Italiens, on sait que ce sont des gens à tempérament, qui, euh, qui, euh, voilà, euh, qui sont euh, vraiment dans les, dans les émotions, etc., qui réagissent au quart du tour, hein, et heureusement, heureusement qu'ils sont réactifs, puisque là, ils sont en train de se battre. Alors la question est, si cela devait arriver en France, et on va regarder, comment réagiraient les gens est-ce qu'il réagirait plutôt à la façon italienne ou est-ce qu'il réagirait à la façon, euh, ma foi, euh... Alors, attendez, parce ce qu'ils l'ont imposé, ça Du coup, je ne sais plus. Il y a trois pays dans lesquels ils l'ont imposé. J'ai oublié. Je ne me souviens plus. Enfin, bref. Est-ce que sinon, est-ce que les Français accepteraient ça Donc, on va regarder. Est-ce que, donc, l'obligation, c'est-à-dire, en fait, le passe pour euh, les, tout le monde, c'est-à-dire les, les gens du public comme les gens du privé, hein est-ce que ça va se faire On va regarder. Hein, je vous avais dit il y a, je ne sais plus, il y, a près, il y a à peu près un an de ça, il me semble, hein, que euh, l'obligation ne, euh, ne serait pas faite dans un premier temps. Enfin, qu'il n'y aurait pas, en tout cas, euh, Vax obligatoire dans un premier temps. Hein, C'était juste avant que, que Macron l'annonce. Effectivement, il a dit je ne rendrai pas, blabla, obligatoire. Vous vous souvenez hein. Et moi, juste avant, j'avais dit non, il ne va pas le faire, en tout cas, dans un premier temps. Hein, vous pourrez regarder c'est un de mes premiers tirages. D'ailleurs, j'ai la carte qui vient de se retourner ici, qui vient de tomber, c'est épreuve et imprévue. Bon, donc ça veut dire que les choses peuvent changer et que effectivement, ils pourraient mettre ça en place. Alors, on va regarder tout de suite avant d'anticiper. Donc, est-ce qu'il y aura la vax obligatoire cette fois pour tout le monde Alors, on a la femme et la clé. Bon, ok. Je ne sais, sais pas toujours pourquoi j'ai cette femme-là avec la clé. C'est comme s'il y avait une femme toujours qui allait intervenir. Elle sort tout le temps, cette femme-là. Hein. Elle avec un et un homme. Bon. Alors, revenons à nos moutons. Euh, Est-ce qu'il va y avoir obligation Vax pour tout le monde Alors Comme en Italie, en fait. Hein. Comme en Italie. Et on va mettre même une carte au milieu. Voilà. Je suis adepte des tirages en croix, moi j'aime bien. Alors, il y a quand même une histoire de rapidité ici, avec une trahison ici, hein, Parce que la piste est un animal qui montre aussi éventuellement les trahisons, les habits de confiance. On a ici euh, la nécessité... Là, on a le partenariat. Et là, on a quelque chose qui s'achève. Une rupture ou un achèvement. Bon. Alors, a priori, ça c'est le gouvernement qui est un voleur, hein. On n'est pas surpris comme d'habitude, hein. comme je dis toujours, on n'est pas surpris, puisque effectivement, but de confiance, ma foi. Oui, hein, ils reviennent toujours sur leurs paroles. Et là, ils pourraient vraiment y penser rapidement. Alors, la Lune, il euh, y a des éclipses là qui arrivent hein, en novembre et en décembre. Donc ça fait penser aux éclipses, moi, à chaque fois. Hein. L éclipse lunaire et L éclipse du soleil. Donc ça pourrait être vraiment rapidement. Moi, je suis sûre qu'ils vont remettre ça sur le tapis. Et donc là, les anneaux, ben, ça veut dire que ça pourrait passer justement par euh, euh, le vote à l'Assemblée, le vote au Sénat, puisqu'on a les anneaux. Donc les anneaux, c'est les, les partis, les associations. Et donc là, ça fait vraiment penser à, donc, aux deux anneaux. Donc effectivement, l'Assemblée nationale et au Sénat qui devraient en débattre. Alors, mais il y a quand même une rupture. On va regarder, on va essayer d'en savoir plus. Alors, est-ce qu'il y aurait, donc, le pass pour tout le monde Parce que achèvement, il peut y avoir deux sens. Ça veut dire que soit ça ne se fait pas, donc ça s'interrompt, soit c'est quelque chose qui s'achève. Donc, le projet va jusqu'au bout. Hein, c'est un peu tendancieux, cette carte-là, parfois. Donc, je ne vais pas la recouvrir. Alors, je vais quand même stérilité, inutilité. Là, il y a les questions d'argent. Donc, attention, parce que, justement... Euh, alors, vol, l'épargne. Est-ce que c'est l'épargne en danger Je ne sais pas, parce que je suis partie sur le passe, Donc ça ne devrait pas être ça Mais ils peuvent éventuellement euh, Faire comme en Italie C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de passe sont punis doivent payer une amende Là, on a quand même la célébration Et l'étranger Bon Alors, le lointain Pourquoi j'ai ça du coup Je ne sais pas Compromis Ouais, bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt effectivement pour, euh, pour les restaurants, tout ça, hein, le passe, Ça, c'est vrai, c'est actuel. C'est nécessaire pour, euh, pour aller dans les restaurants, prendre un café, etc. Et c'est nécessaire aussi pour voyager. Ça, c'est vrai. On en est là pour l'instant. Par contre, ici, j'ai quand même l'inutilité. Je ne suis pas sur la question. Attendez, on va reposer la question. Est-ce que le pass va être voté Pour tout le monde. Bon, pour moi, il y a quand même ici comme une une possibilité hein, que ça se fasse. Là, j'ai l'inconnu. Bah ben Là, j'ai effectivement donc, les petits aiguillons. Hein. Donc oui, la Vax, hein, elle, est, elle est là. Donc le gouvernement peut vraiment, vraiment le faire. Ah, ben bah, j'ai l'officialisation. Bah, c'est sorti. Bon. Ouais. Alors, je comprends, en fait. Je suis en train de réfléchir. En fait, ça ne sert à rien. C'est stérile, hein, le, le pass. On est d'accord, ça ne sert à rien. Mais, en fait, ils veulent le faire pour des questions de traçage. Vous voyez, on l'a ici. Ça, c'est les empreintes que vous laissez quand vous faites euh, vaccin hein, et que vous avez votre code. Ça, c'est le traçage. Vous laissez vos empreintes. Donc, on peut vous identifier. Hein, le jeu me dit bien qu'en fait, ça ne sert à rien. Mais, c'est ça qu'ils veulent. Genre, alors, pour ceux qui n'avaient pas compris, mais enfin, vous êtes éveillés, vous êtes sur ma chaîne. Donc, euh, je sais que vous savez. Voilà. Vous savez qu'en fait, le but de tout ça, c'est vraiment de ficher les gens. C'est tout. C'est vraiment... Euh, bon, et puis, euh, pour d'autres raisons, évidemment que je ne vais pas trop euh, évoquer, il euh, y a la question de, des effets secondaires, mais enfin bon, je ne pas évoqué le sujet là-dessus dans, ce, dans, dans ce tirage. En, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que une des raisons majeures, c'est ça. Euh, D'ailleurs, j'ai vu un, un film que je, que je vous conseille, enfin que je vous conseille plutôt, qui est excellent, qui s'appelle euh, What happened to Monday? Euh, donc, en fait, le titre en français, c'est Qu'est-il arrivé à lundi? Lundi comme le jour de la semaine. Vous pouvez regarder le film, franchement, c'est un excellent film, d'ailleurs, qui est adapté d'après un roman. Je ne connais pas l'auteur, d'ailleurs. Mais le film, à mon avis, est une vision possible de notre avenir, si nous laissons passer ceci. Bref, tout ça pour vous dire que oui, c'est tout à fait ce qu'ils ont en tête. Et que ça pourrait être, oui, officialisé, tout à fait, puisque j'ai le, le contrat, là. Donc, faire comme en Italie. Hein. voilà alors qu'est-ce qui se passerait après ouais voyez j'ai la médaille donc là il y a les honneurs il y a les honneurs Ouais. donc ce serait bien reconnu alors après on aurait ici des amis et les privations insuffisance alors attendez laissez-moi réfléchir qu'est ce qu'on aurait ensuite ouais j'ai une petite idée mais j'ai quand même continué pour vous dire si, si j'ai bien vu ouais bon ben ça veut dire qu'en fait euh, ce serait la rupture de tout ce qui est vie sociale Alors déjà que là ils ont vraiment diminué fortement hein. mais là ce serait fini Ce serait une privation à, à tous les niveaux ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est aussi qu'il y aurait des questions d'être de privé de son gagne-pain. Vous l'avez ici aussi. Hein. Si euh, les personnes euh, ben, ne se font pas euh, voilà, hein, injecter le truc, comme, comme vous le savez. Hein. C'est-à-dire comme en Italie, en fait, si les gens disent non et les gens vont dire non, eh bien, euh, ils risqueraient de perdre vraiment leur gagne-pain. La même chose qu'en Italie, c'est la même chose. Hein. Mais il y aura un refus et un rejet massif. Donc, en fait, si jamais euh, le gouvernement décide de faire la même chose qu'en Italie, eh bien, il se passera la même chose qu'en Italie, à savoir le refus. Donc, on va vers des mois euh, souriants, on va dire. Hein. Voilà. Donc, il y aura des petites, euh, petites fourmis qui vont s'organiser ici, sous l'égide d'un homme, certainement. Donc, un résistant. Hein. Là, je suis déjà un petit peu plus loin dans le temps, vous voyez. Hein. Donc là, je pars du principe que leur projet est passé. Et que euh, les gens refuseront. Et qu'il y aura quelqu'un qui va prendre <coughs> la tête d'une organisation. Donc en fait, qui regrette un petit peu tout ce qui s'est passé. Voilà. Alors, on a l'histoire du château. dont je vais revenir sur cet homme. Mise au vert. Ah, attendez. Là, je suis en train de réfléchir à ce que c'est. Campagne, fortune. On a encore d'autres choses qui ressortent ici. On a des questions d'immobilier ici qui ressortent. Mais je voudrais rester là, moi. Qu'est-ce qui va se passer par la suite Et les choses vont s'accélérer. Ouais. En fait, ça me dit que ça pourrait être... Sinon, si les gens n'acceptent pas, ils pourraient être obligés de rester chez eux. Hein, parce que j'ai mis au vert ici. Donc un peu plus, plus ou moins les histoires de confinement, là. Bon. Donc, je suis partie un petit peu loin. Je vous ferai le résumé après. Je continue par là. D'accord. Donc là, c'est quelqu'un qui sera suivi. Il aura une opportunité. Ouais. Malheur. L'hôpital, ouais. Donc, bon. Si les choses devaient en arriver là, en tout cas, euh, ça se passerait pas bien. Hein C'est-à-dire que, euh, effectivement, là, il y aurait des grosses contestations menées par un homme un résistant euh, qui ferait un petit peu accélérer les choses pour justement essayer de, de sortir du tunnel hein, euh, par rapport justement à tout ce qui est mauvaise nouvelle concernant le, le pass. Hein. Là. Bon. Je vais vous refaire un jeu parce que parfois, il est un petit peu difficile avec l'oracle, le, le, le grand oracle français. Mais moi, je pense vraiment que c'est ce qui est au programme euh, de, euh, du gouvernement. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est vraiment ce qu'ils veulent faire. Ils veulent imposer le pass à tous. C'est-à-dire, pas seulement les, les gens, les aides-soignants ou les. les, les euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dedans euh, Les pompiers, euh, les gendarmes, je crois. Enfin bref, plein, plein de catégories. Je ne les ai plus tout en tête. Mais ils veulent l'imposer à tout le monde. Et ça va arriver. Mais par contre, il y aura de la contestation. Donc, on va un petit peu vers la situation comme en Italie. Hein. Alors, on va redemander au jeu de haut, si effectivement on va vers une obligation pour tous. Mais bon, moi, je vous l'avais déjà dit et je vous avais dit oui, vous allez le faire, mais que ça n'allait pas, pas durer parce que il y aurait de la contestation. Mais là, on va développer un petit peu. Alors, on y va. Alors, bah, les discriminations, ouais donc c'est ça, hein. la peur par rapport à la discrimination. Les gens qui crient parce que justement, euh, il va y avoir vraiment une société à deux, deux vitesses, comme on dit. Il y en a déjà une, hein. Mais là, ça risque de s'aggraver. Alors, est-ce qu'il va y avoir l'obligation pour tout le monde Moi, franchement, ça ne m'étonnerait pas. Alors, il y a quand même la joie. Là, ils sont en train de plancher sur le sujet. Voilà, la trahison et la malhonnêteté. Bon. Alors, la joie si, on va regarder tout de suite avec mes autres cartes. Euh, on va regarder pas les remélanger c'est pas grave en tout cas la trahison et la malhonnêteté vous avez vraiment l'action de gouvernement là hein. ça sort euh, tout de suite hein. alors la dette ouais ici se libérer d'eux là on a prendre bon bah prendre hein. ouais prendre la prendre la liberté des gens et là la peur agir par la peur c'est aussi les gens qui vont prendre peur bon alors ça fait penser se libérer d'eux et dette c'est comme si les gens, quand même... Attendez, j'ai deux idées, là. C'est comme si les gens, quand même, j'allais dire, vont accepter, ou risquent d'accepter, pour avoir, quand même, une certaine liberté. Ce qui n'est pas bon. Hein, C'est-à-dire qu'on a, quand même, une catégorie de population qui risque, de, effectivement, d'accepter. De, de, de, D'aller, de se faire... Euh, bon, vax, comme vous savez pour avoir accès à leur travail, etc., etc. C'est pour ça qu'on aurait ici les deux cartes ensemble. Et là, vous avez bien l'action du gouvernement, hein. Et les gens qui prennent peur. C'est-à-dire que là, on a le gouvernement qui poignarde les gens dans le dos, de façon malhonnête, et les gens qui ont peur, prendre peur, hein qui veulent se libérer de leurs dettes, Donc, qui, en fait, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire, encore une fois, qu'ils veulent ne pas avoir de dette, tout simplement. Euh, donc, ne pas perdre leur euh, gagne-pain. C'est ça que je vois, moi. Hein. Ouais. Donc, c'est pas bon signe parce que c'est sorti tout de suite. Donc, on va mettre trois cartes pour essayer de développer un peu le sujet. Il faut s'attendre quand même à ce que nos psychopathes, euh, là, hein, qui gouvernent, eh bien... Euh Arrive sur le projet, du coup j'ai mis les cartes dans l'autre sens Bah ben, écoutez c'est pas grave, on, on va le faire comme ça alors hein. On a supprimé, dépendre de Et n. Alors on va mettre les trois petites cartes dedans On peut faire de, de, les cartes Comme on veut, hein. j'ai sorti comme ça Ça c'est mon inconscient qui a décidé pour moi hein. Ça arrive Alors supprimer Ok Dépendre de, ouais. toujours les questions de timing hein. Et la haine de la liberté hein. Ouais et ici, supprimer. Bah, supprimer, euh, pareil, euh, tout ce qui concerne la liberté, hein, les interactions sociales entre les gens, etc. Hein. Bon, là, on a vraiment le, le détail. Hein. Ils sont pressés, en fait. À chaque fois, j'ai cette carte-là qui sort, mais ça veut dire qu'ils sont pressés. Donc, ils vont accélérer, à mon avis. Hein. Ils vont vraiment accélérer euh, les questions d'agenda, là. Hein. Ils dépendent de leur agenda. Et donc, la haine de la liberté, hein, l'oiseau qui s'envole qui s'envolent pardon, et donc supprimer tout ce qui fait que c'est la vie en société, ça. Bon, c'est pas, pas très... C'est pas très positif tout ça, mais je pense vraiment que ça va se faire. On va remettre une carte là et là, puisque ça, c'est l'action du gouvernement. Et là. Vous voyez, on a toujours les questions d'acheter, Les hein. gens qui sont, qui sont achetés, là, hein. Et voilà les mesures gouvernementales. Ben écoutez, si, hein, ça va se faire. Hein. Mais bon, euh, d'un autre côté, c'est logique. Il faut rester logique. Pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait euh, euh, pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait en, en bon chemin hein Il y a de la contestation, mais pas assez. Pas assez. Voilà la laideur. Hein. Vous avez la laideur euh, des gens qui sont corrompus, qui sont achetés, qui continuent leur business et eux qui continuent vers leur utopie. Hein. C'est leur rêve. Hein. Là, je suis sur le gouvernement. Bon, ça va se faire pour moi. Alors, on va essayer de voir plus loin. Qu'est-ce qui va se passer Voilà. Si ceci devait arriver, donc comme en Italie. Hein Alors, la tromperie qui sort. La méchanceté qui sort. Et l'isolement. Ou la dépression. Ouais, il y a des gens qui vont craquer, hein La tromperie la méchanceté ou le danger, hein, si vous voulez, hein. Ferme ici. Danger, bah voyez qu'est-ce que je dis, des dangers, c'est la carte du danger qui sort. Hein. Parfois, euh, c'est extraordinaire. Donc c'est bien un danger, hein. le jeu nous prévient d'un danger. Et succès, parce que les gens euh, les gens vont craquer en fait. C'est ça qui m'embête. Ici. C'est que vous avez là et là les questions de miroir, les questions de tromperie, les questions d'illusion. Les gens sont enfermés dans leur illusion, ils ne veulent pas voir la réalité, hein. je vous ai dit la dernière fois. Hein. Le dormeur doit se réveiller, c'est ça qui m'embête moi. C'est que les gens sont prisonniers de leur mental ou de leur illusion, et du coup, il y a un danger très très net, parce que ça risque justement euh, de faire passer euh, bah, le passe pour tout le monde. Est-ce qu'il y aura éventuellement une, quand même une réaction euh, comme, comme en Italie hein, Est-ce qu'il y a quand même une minorité de personnes, le noyau dur des résistants Est-ce que les gens vont contester plus fortement Parce que là, si les Français laissent passer ça, c'est foutu, foutu, quoi, après. Hein. Bon, il y a la question des enfants qui ressort, voilà. Il y aura aussi les questions de vax pour les enfants. Les petits, hein, cette fois, enfin, les, ouais, les petits-enfants, enfin, les enfants, quoi. Aussi en, ça va être aussi mis en place, ça. Ils vont nous faire la totale. Ils vont nous faire la totale. Là, vous l'avez ici, les enfants qui ressortent. Voilà. Alors, pourrir, on ira voir ça après. Les enfants, chagrin par rapport aux enfants, ouais, ouais, ça va se faire. Et ici, auto-saboteur, bon. Alors la question, c'est que, étant donné qu'à mon avis, ils vont mettre ça en place pour les enfants, et je parle vraiment des enfants, pas des ados, enfin les deux en fait, hein, euh, c'est que ça risque d'aller trop loin, c'est-à-dire que là, ils vont se saboter eux-mêmes. Hein. Ouais, donc en fait, ils pourraient faire les deux, vous voulez. Ils pourraient mettre le pass pour tout le monde et en plus, euh, étendre la vax à tout le monde, c'est-à-dire en fait, euh, oui à partir de... Je ne sais pas combien de... C'est les bébés déjà ou, ou les petits-enfants, je sais pas. En tout cas, on va dire les, tous les enfants, on va dire. Comme ça, je suis sûre. Mais que ça peut être le début de leur fin. Parce que là, ça irait trop loin. On va remettre encore une, trois cartes. Alors... Ouais, oh là là. Ah, on a notre Superman. Alors, je ne sais toujours pas qui c'est, je suis désolée. Hein. Je ne sais pas qui c'est, donc ne me posez pas la question. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un là qui va quand même mener le combat par rapport à justement les histoires d'être prisonnier ou d'être puni. Hein. Vous avez deux cartes quand même... Euh qui sont vraiment pas sympas, hein. Mais il y a quelqu'un, là, qui va intervenir. En fait, j'ai vraiment l'impression, mais ça, c'est depuis le début, qu'il faudra que les choses aillent très, très loin pour que enfin on touche le fond, donc, et qu'on puisse remonter ensuite. Alors, apparence, ouais. Début, d'accord. Et là, on a honte. Toujours la honte, hein. Donc, apparence et début. Ouais, ça va être le début des restrictions, hein. Mais fortes, hein. Très très fortes, hein Très très fortes. Et là, eh bien, c'est pareil. C'est euh, le, le fait d'être complètement emprisonné. Mais d'un autre côté, le je me dis que c'est une apparence. Donc, les gens peuvent se libérer s'ils le veulent. Alors, il y a quelqu'un qui va faire, euh, qui va faire honte à tout le monde, justement et qui va agir. C'est toujours pareil, hein, cet homme-là. Hein. Il y en a un qui va vraiment monter au créneau pour se battre contre ce gouvernement. Alors, ici et là. Ouais, ah, les bureaux qui se vident. Hein. Vous avez vraiment les, les, la, la, la société à, à, deux, euh, à deux vitesses, là. Hein. Vous avez les gens qui se décident pour une direction, les gens qui se décident pour une autre. Mais, et entre-temps, vous avez les bureaux qui se vident parce qu'il y a des gens qui vont perdre leur travail, qui diront non moi je veux pas de passe euh, voilà donc euh, ça va être ça hein. ça va être comme en italie pour moi on va vers le, le on, va, on va exactement vers ce qui s'est passé en italie voilà il y en a qui vont s'accrocher et aller donc aller ou ne pas aller au bureau hein, et s'accrocher euh, à une décision Ok, et à quoi ça va nous mener tout ça alors Quel va être finalement le résultat de tout ça Alors, les étoiles, ça me dit rien, donc j'en mets une autre parce que là, c'est pas une carte très parlante. Il y a la drogue, bon, ça c'est l'injection, et la troisième, il y a les ennuis. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que c'est la lumière, la, la, la lueur d'espoir plutôt « Victime ouais. »,« Attitude », d'accord, ouais, « Attitude des victimes hein. ». Il faudra vraiment que les Français se secouvent hein. et aider. Bon, aider, bon. Il y a bien cet homme-là qui va aider dans une situation difficile. Hein. Parce que j'ai que des mauvaises cartes pour l'instant. Ce qui me dit ici, c'est que les gens ils risquent, au niveau de leur attitude, de baisser les bras. En grande majorité, c'est-à-dire de se résigner à aller justement se rendre malade hein, en prenant l'espèce de poison. Là, hein. vous, vous savez de quoi je veux parler. Et donc d'être victime, ici. Les gens continuent de rêver. Hein. Ils ne voient pas la réalité. C'est vraiment, hein, vraiment difficile. Mais on a quand même quelqu'un qui va aller aider, là. Dans une situation, vraiment, justement, où là, on a euh, plein, euh, plein de désagréments. Hein. Bon, je continue parce que le jeu, il a l'air de bien sortir aujourd'hui. Enfin, ce matin, en tout cas. Alors le vivre et le couvert ici. On a des conseils qui sont demandés à quelqu'un, donc il y a bien quelqu'un qui va intervenir. Hein. Des gens qui vont dire mais comment je vais faire pour gagner, euh, pour euh, pardon, pour garder, euh, euh, voilà, comment je vais faire pour garder euh, mon salaire, comment je vais faire pour résister. Vous voyez, c'est ça que j'étais en train de dire en fait. Alors se vanter, ouais, c'est pas peut-être pas un bon terme, se vanter. C'est si, en tout cas des gens qui vont demander conseil à quelqu'un d'autre. Hein. Je, je pense que c'est ça. C'est pas vraiment se vanter. Je trouve que ce terme-là n'est pas, euh, pas adéquat. Je vois plutôt quelqu'un qui demande conseil à quelqu'un d'autre, là. Donc, il y a des gens qui vont vraiment aller, euh, aller se rassembler sous l'égide d'une personne qui va leur donner des conseils. Ouais, c'est plutôt ça. Il y a des gens qui vont résister, hein. Alors, pareil, encore les manifestations. Les gens qui vont demander. Ah, c'est toujours les manifestations, ça. Hein les gens qui demandent, c'est les gens qui, euh, qui manifestent pour justement pour demander. Donc, ça va continuer. Hein détruire. Ouais. Ah, là, par contre, c'est pas bon, détruire. C'est stupide. Aïe, aïe, aïe. On est mal parti. Hein bon, on va changer de jeu un peu parce que j'en ai sorti beaucoup. Donc, on va aller regarder un peu avec euh, Habitat ce qu'il va nous dire. Pour l'instant, moi, Pardon, je vois, je suis en train de, de faire un massacre là. Voilà, je suis en train de voir que les choses peuvent aller très très loin. Très très loin. Qu'il y aura bien un noyau de résistants, mené par quelqu'un, au moins une personne. Superman, hein. Mais ça peut être plusieurs personnes en fait. Mais bon, en tout cas au moins une. Et que euh, ça va être difficile, ouais. Ça va être vraiment difficile. Alors, parce que là, j'ai quand même détruire. Donc, c'est les gens qui demandent. Hein, et les gens qui vont se rassembler, c'est stupide. Donc, euh, ça veut dire que leur action ne va pas être soutenue. Enfin, ça, on s'en doutait. Hein, par le gouvernement hein, qui va les trouver stupides, si vous voulez. Hein. Ouais. Bon, alors, est-ce que si ça, ça devait en arriver là, est-ce que les Français, quand même, pourraient arrêter tout ça Donc là, on va regarder. Alors, les oiseaux qui s'en vont, la fumée, ouais, et une situation très difficile. Bon, là, je ne vais pas, re, je vais pas euh, remettre des cartes par-dessus, recouvrir les cartes, hein. on n'a pas besoin. En fait, ce que ça me dit, c'est qu'il y a des gens qui vont partir, qui vont migrer ailleurs. Pour euh, éventuellement euh, aller dans un endroit plus isolé, plus calme. Et que là, il y en a certains, bah, ma foi, qui risquent d'avoir vraiment. Euh, qui risquent de perdre, perdre beaucoup de choses. Hein, puisque vous avez la vieille femme ici qui marche pieds nus. Vous voyez, c'est le désert. Et ce n'est pas des belles cartes. Et en plus, euh, elle est pauvre, quoi. Hein. Donc, la traversée du désert, là. On va vers des choses difficiles. Je ne veux pas vous mentir. Hein, ça ne va pas se résoudre comme ça. Pourquoi Parce qu'il y a toujours des gens qui vont dormir. C'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. Il n'y a pas assez de gens qui sont réveillés. Il y en a qui continuent de dormir. C'est ça le problème. C'est La solidarité manque en France. Il a toujours été, ça a toujours été un pays divisé. Division qui s'est accentuée du fait de la politique des, des gouvernements successifs. Ce qui fait qu'on a une population qui n'arrive pas à parler d'une seule voix. Et du coup... Un peuple qui n'arrive pas à s'accorder, c'est un peuple qui peut être en danger. Hein. C'est bien le problème. Regardez les aides-soignants euh, en Martinique. Ils étaient tous euh, unis et ils ont eu gain de cause. Mais en France, il y aura toujours des gens qui vont accepter. Et euh, en acceptant, ben, ma foi, ils vont permettre au gouvernement, évidemment, de faire ce qu'ils veulent. Et comme le gouvernement sait qu'il y a une échéance en 2022, n'est-ce pas Ils vont accélérer. Voilà, il y en a encore qui dorment. Bon, on va laisser les gens qui dorment de ce côté-là. On va regarder du côté des gens qui vont se battre. Voilà, encore les gens qui dorment. Vous voyez, décidément, j'ai que ça. Hein. J'ai une fois là, là et là. Il va falloir vraiment que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Alors là, on a des gens quand même qui vont se réunir, qui vont discuter pour euh, démasquer les, les gens malhonnêtes. Mais, euh, je vous dis, ça va être une situation difficile. Hein. Très difficile. Bon, alors, c'est quoi la solution Parce que les gens vont quand même avoir gain de cause. Parce que pour l'instant, je ne vois pas. Bon, il va y avoir un appel aux médias. En tout cas, il y a la question des médias qui intervient. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Ici, il va y avoir des grèves. Il y a le, la panne. une carte importante ici. Hein. Bon, il y a des gens quand même qui vont se mettre en grève. Il va y avoir un appel aux médias. Pour établir la vérité, la transparence. Il serait temps. Et vous voyez, donc il y a bien vraiment quelqu'un qui se dresse face au danger. Hein. Donc il y a bien quelqu'un qui va, qui va combattre. Mais il ne faut pas qu'il soit tout seul. Hein. Et qu'il va y avoir une tempête. Donc. Bon, on a quand même une chance là qui arrive. Je vous dis, je vous sors beaucoup de cartes. Et quelque part, quelqu'un qui pourrait apporter l'espoir de sortir de cet emprisonnement. Ouais. Mais vous voyez, en fait, ça cette carte, elle est très intéressante. On a deux aigles qui se battent, ici. Il y en a un, ici, qui est en train de prendre l'ascendant sur l'autre. Il y en a un qui est en train de tomber, là. Au début, je n'avais pas vu ces cartes-là. Mais il y a vraiment une, une bataille dans le ciel. À haut niveau, à un haut niveau, un aigle qui est en train de, encore une fois, de, de, de blesser un autre aigle qui est en train de tomber. Donc, il va y avoir un combat. Euh, ben on peut considérer que c'est le, le nom, par exemple, hein, avec euh, d'autres personnes, ou une autre personne, en tout cas, il y en a un qui va perdre et un qui va gagner. Alors, je ne sais pas exactement euh, si c'est la France ou si, euh, c'est les États-Unis, je ne sais pas. Ouais, mais il y aura des victimes avant ça, hein. Bon, on a quand même ici une petite lueur d'espoir. Bon, après, le jeu me dit qu'il faut que j'arrête. <rire> parce que je ne suis pas censée tout savoir, voilà. En fait, le jeu me dit qu'il y a des choses encore qui sont cachées, qui doivent rester un petit peu cachées. Hein, on a ici les, les, les empreintes dans le sable qui disparaissent. Donc, il y a encore des choses qui vont arriver, qui devraient quand même permettre de... Comment dire De retourner à une situation... Euh, alors, je n'ai pas envie de dire « normal parce que la situation ne sera plus normale. Mais une situation où, quelque part, les gens arriveront à s'en sortir. Il hein, y a le feu, il y a la lumière, il y a la nature. C'est comme si on allait encore, quand même arriver à re, refaire une vie plus ou moins normale. Mais je, je, vraiment, j'insiste, ce ne sera pas tout à fait normal, ce sera plus normal. Mais il y aura quand même ce qui est nécessaire pour vivre, quoi. Mais avant ça, il va y avoir vraiment euh, beaucoup, beaucoup de, de victimes et une confrontation très violente ici entre deux personnes ou en tout cas deux groupes extrêmement puissants. Il y en a un qui va perdre. J'espère simplement que celui qui va perdre, c'est le mauvais. Voilà. Il faudra que je regarde un petit peu plus en détail par la suite. Là, je vous ai sorti énormément de cartes. Donc vous savez un peu ce qui nous attend, hein. enfin sans vouloir me vanter, parce qu'évidemment, je peux me tromper, hein. je, bon, je vous le redis encore quand même. Hein. Mais j'ai l'impression quand même que c'est... Je sais pas pourquoi, ce tirage-là, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. que Qu'on va vraiment, vraiment, vraiment vers des choses vraiment comme l'Italie. J'ai vraiment l'impression que le, le gouvernement a décidé de faire pareil, d'aller jusqu'au bout pour des questions d'agenda, et puis parce que la confrontation, ma foi, est en train de diminuer, ou en tout cas, les manifestations sont en train de diminuer un petit peu. Ça bouge pas assez. Et donc, forcément, ça les encourage. Hein Vous avez bien vu euh, Manu, là, qui s'amuse au football à l'Elysée, Mais sans masque, personne n'a de masque, tout le monde s'amuse. Enfin, ils n'en ont rien à faire. Que les gens manifestent, ils s'en fichent, mais complètement. Ça ne les intéresse pas. Continue. Ils ont décidé de faire ça, ils le feront. Ça, c'est quelque chose que je ressens très, très fortement. Et que pour arriver à avoir une cause, eh bien, si les Français ne s'unissent pas, ça va être très difficile. Très, très difficile. Mais il y a quand même quelqu'un qui va, à mon avis, intervenir pour essayer d'unir les Français, d'unir les gens et euh, se dresser face à, aux ténèbres. En fait, cette carte-là, elle, elle est bien, elle est pas mal. Hein. Se dresser face aux forces des ténèbres ici, hein, qui sont dans l'ombre. Hein. Vous voyez, en fait, les gens, on les connaît pas. Ça, c'est le nom. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé ce tirage qui est de encore une fois euh, très très long comme d'habitude n'est-ce pas, j'arrive pas à m'arrêter mais euh, donc oui ça va se faire, je, je pense vraiment que ça va se faire mais que ce sera quand même euh, la porte ouverte ensuite à des grosses grosses difficultés, alors on est fin 2021, ma foi, moi je pense que ça va se continuer sur 2022 hein. là, euh, fin octobre, novembre, décembre janvier, février, tout ça les prochains mois vont pas être faciles hein, parce qu'ils vont continuer ils vont continuer dans leur agenda et ils vont mettre en place des mesures de plus en plus restrictives. Donc, restons solidaires. Vraiment, restons solidaires. C'est la seule façon de gagner. Merci beaucoup encore de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.